Le couteau, c'est super pour le recard. C'était plus comme ça de C mais bon. Putain mec. Oh mon... oh mon dieu, oh mon dieu Est-ce que t'es stressant bordel Quoi oh. Les terroristes te oh, rencontrent la victoire Oh mon gars euh, J'étais un coup de couteau de la mort alors, bon, allez, revanche, parce que là, mon gars. Allez, c'est parti! Ah oui, putain, il y a deux coups de couteau. Ah non, c'est la même chose. Non, non, c'est le même en fait. J'ai essayé les deux. Ah non, pas toi, quand même. Ah putain, merde! Ah, bordel de. Ah, bordel. fais un coup de couteau de la. Non. L'autre, tu sors ça, toi mmh. De quoi la crache Ouais <rire> récupéré, Allez, c'est parti Allez, la, la, la belle, pour savoir qui c'est qui va gagner... Mon gars, gagne, j'étais à 5 de vie, je crois. Bah Ouais, mais non, on est d'accord. Euh... Bah c'est pour ça que je l'ai lancé à mes pieds. <rire> T'es où Putain, merde qui qu'il y a un marche arrière, t'sais T'es stressant oh stressant <rire> Les couteaux, ou pas les oh, oh, remportent était bien, enfoiré. la victoire enfoiré, Bon mais c'était... Euh, ouais. Belle victoire qui te revient, y a pas à chier